Bienvenue dans cette démonstration dans laquelle je vous invite à vous donner un petit moment de relaxation tout en dessinant des toutoles. On va commencer dans le dessin en gribouillant. Ça vous est sans doute arrivé lorsque vous êtes au téléphone ou seul dans un coin sans rien faire de précis, de gribouiller des formes et des motifs sur un bout de papier sans savoir exactement, je veux dire, inconsciemment ce que vous dessinez. Alors, sachez qu'à ce moment-là, vous étiez en train de faire du doodle. Donc, euh, le doodle, qu'est-ce que c'est euh, D'abord, je vais vous donner une petite définition du doodle. On dit faire du doodle, euh, ou faire du doodle ou du doodling. Donc, c'est un mot anglais qui veut dire tout simplement faire du gribouillage. C'est un style de dessin. Quand on fait du doodle, on fait un dessin qui s'appuie sur surtout la répétition et le remplissage des formes. C'est un style de dessin qui n'a pas vraiment de règles de base. On peut commencer un doodle avec une ou des formes irrégulières ou géométriques, euh, simples, ou complexes, ou alors avec des traits, ou alors avec des dessins, je veux dire, figuratifs. En tout cas, c'est un, euh, un style de dessin spontané. Euh, pour réaliser des doodles, il faut tout simplement ne pas vous mettre la pression, surtout ne pas vous faire, euh, je veux dire, euh, commencer déjà à réfléchir ce que vous allez euh, dessiner, comme si on commençait un dessin réaliste. Là, on commence à réfléchir à la composition, etc. Mais pour le doodle, euh, le doodle en fait se base surtout sur l'improvisation, l'improvisation des assemblages de motifs euh, ou alors de, de formes, etc. à répétition. Donc quand vous allez faire du doodle vous allez surtout alterner certains euh, motifs euh, ce qui va vous permettre euh, ensuite de faire du remplissage de la surface de votre feuille euh, soit par des graphismes généralement créés spontanément ou alors par des formes etc comme je vous ai dit tout à l'heure pour faire de jolis doodles, des formes ondulées, des bulles, des spirales, des zigzags, des lignes pointillées, tout en respectant un rythme et en apportant une jolie harmonie à votre composition. Une composition qui va être spontanée, bien sûr. Alors, la création d'un doodle est simple. On part d'une petite forme, vous allez partir par exemple d'une forme de, de, de plante, et au fur et à mesure, soit vous allez développer la même euh, forme euh, en l'a grandissant ou en, en la répétant ou en la remplissant, puis vous allez chercher, euh, on va chercher à remplir notre surface, notre feuille, d'éléments décoratifs ou de formes géométriques ou ornementales qui vont créer tout un ensemble et je veux dire et qui vont donner euh, un dessin chargé de lignes d'éléments qui seront soit remplis ou vides pour permettre leur coloriage donc on peut très bien partir d'un dessin et puis après le remplir avec des couleurs etc alors les doodles représentent plusieurs thèmes l'amour la décoration la végétation les animaux quand je vous ai dit des, des personnages etc les doodles, je vous assure que c'est très très agréable à dessiner et c'est reposant, surtout c'est reposant. D'ailleurs, je vous ai dit, quand on commence à discuter au téléphone ou alors quand on est dans une salle d'attente ou qu'importe et qu'on gribouille, qu'on commence à faire du, du gribouillage, eh bien, c'est surtout pour un petit peu se détendre inconsciemment. Donc, dès qu'on commence, on oublie le temps, la notion du temps. Alors, ce sont des dessins... Ils sont devenus tellement, euh, je veux dire, populaires ces dernières années avec euh, l'afflux des livres de coloriage zen pour adultes euh, et aussi des coloriages d'art thérapie, qui se trouvent, qui ont, je veux dire, dépassé le, le milieu de, de, je veux dire, le, le domaine de l'illustration euh, et du dessin. Donc, euh, ils se retrouvent aussi dans le textile, dans la décoration d'intérieur, etc. Ce qu'il faut surtout retenir du Doodle, c'est que c'est un style de dessin où l'artiste crayonne des formes et ou même des écrits sortis tout droit de son imagination. Vous pouvez aussi introduire des lettres, des mots, etc. Alors le principe est de remplir une feuille de diverses euh, formes imaginées de façon spontanée, sans trop penser au résultat final. Alors, il y a moyen de dire qu'on médite en dessinant des doodles. D'un point de vue pratique, le dessin doodle est la technique la plus facile pour apprendre le dessin, pour faire ses premiers pas euh, dans le dessin. Il est en effet la méthode idéale pour surmonter ses appréhensions et oser laisser libre cours à ses, à ses talents sous-jacents de dessin. Donc, vous pouvez vous lancer dans le dessin en commençant par les doodles par exemple. Donc voilà ce qu'il en est concernant cette petite démonstration, si vous voulez en savoir plus concernant ce style de dessin, je vous ai développé tout ça dans l'article qui suit cette vidéo, dans lequel je vous ai mis quelques exemples de doodles et les gros plans des dessins de cette réalisation, ainsi que la liste du matériel nécessaire pour faire des doodles, le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ce style de dessin, si vous pensez que cela vous encouragera à commencer à dessiner ou euh, si vous voulez euh, que je vous enseigne d'autres techniques ou que je vous développe un peu plus euh, ce sujet sous différents médiums donc dites le moi en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir votre retour concernant cette vidéo si vous êtes intéressé par le dessin et que vous voulez vraiment vous y mettre je vous suggère d'abord de télécharger mon kit de dessin gratuit dans lequel vous allez euh, avoir une formation, ainsi que des ebooks gratuits, des conseils, etc. Le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas de liker ou de partager cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce sera votre belle façon de soutenir ma chaîne et de m'encourager à vous produire davantage de vidéos. Et je vous en remercie vivement d'avance. Sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres projets créatifs. Merci de nouveau d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt.